En deux, euh, savoir s'exprimer. Non, c'est pas ça. Être mm bon. -hmm. Salut, je m'appelle Lisa. je suis en bachelor communication à l'ISCP à Toulouse et aujourd'hui je vais vous parler de mon stage chez WISIS. Avec le contexte sanitaire et le fait que je sois en séjour d'études à l'UPF à Barcelone, ça a été compliqué de mélanger et les, les rendez-vous euh, téléphoniques et euh, les entretiens euh, en visio. Euh, donc euh, j'ai essuyé beaucoup de refus avant de trouver mon stage chez WeSeed. Mon stage chez WeSeed, c'est un peu un mélange de détermination et de chance. J'avais postulé au mois de janvier euh, sans jamais avoir de réponse et un jour, je les ai relancés au mois d'avril, un peu désespéré. Et j'ai fini par avoir une, une réponse positive de la directrice des ressources humaines euh, qui m'a dit qu'ils avaient un poste à pourvoir, Ils n'avaient pas encore publié d'annonce et finalement, bah, je leur ai dit oui avant même qu'ils la publient. Chez WeSeed, je suis en charge de la communication. Je m'occupe de dynamiser les collectes par des newsletters, du community management et aussi un peu d'accompagner les dirigeants lorsqu'ils en ont besoin dans des euh, démarches euh, liées à la communication pour lever le maximum de fonds possible. En tant que stagiaire, on doit être plutôt polyvalent, donc il y a des jours où je me retrouve à tourner des interviews d'équipe et des jours où je m'occupe d'organiser euh, l'arrivée de WeSeed à Jazzine Marciac. Donc euh, c'est hyper… Euh, <rire> c'est une grande dualité. En 1, être force de proposition. Dans la communication, il faut toujours avoir une idée ou un projet en backup. On ne peut pas rester sans idée et il faut toujours avoir quelque chose à proposer à l'équipe ou même à ses dirigeants. Donc il ne faut pas avoir peur de donner son avis et d'apporter de la nouveauté. En 2, être bon en orthographe et savoir s'exprimer. Ça peut paraître logique, mais on est amené à rédiger des supports, des communiqués de presse des postes et tout ce qui peut aller avec dans la communication. Et entre nous, si on fait des fautes d'orthographe, ça passe pas du tout. En trois, être collectif. Il faut savoir faire preuve d'esprit d'équipe pour mener à bien un projet, quel qu'il soit, avec les bonnes personnes surtout, pour pas se mélanger et avoir une mauvaise communication. En gros, ne vous la jouez pas perso.